Philippe Cuvelier, moi j'ai encore envie de commencer par vous. On vient d'avoir la présentation de Spoon. On m'a dit, je crois que vous avez communiqué sur le sujet, qu'il y, y avait des choses qui se faisaient entre Spoon et, et la banque postale. Euh, je crois que ce serait intéressant de savoir aujourd'hui, dans une banque, quelle peut être l'approche, l'intérêt de travailler avec, avec Spoon sur ce type d'approche. Il y a déjà des automates dans les agences de la banque postale. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va être complémentaire Est-ce que c'est une logique de substitution Alors, tout d'abord, ben bonsoir à toutes et à tous. Euh, la banque postale... C'est pas bien de dire bonsoir <rire> C'est la tête des gens de la banque postale. <rire> Donc, euh, oui, tout d'abord, la banque postale, euh, ben vous le savez, son slogan, c'est « On est la banque citoyenne ». Alors ça ne veut pas rien dire pour nous. On est la banque citoyenne au sein d'un groupe La Poste, qui est un groupe citoyen. Euh, et euh, c'est euh, quelque chose qui est dans notre ADN et qui est très fort. Euh, vous avez pu le voir euh, récemment, nos dernières acquisitions, qui banque Bank donc autour du monde collaboratif, nos partenariats avec Créasol. Et puis d'une manière un peu plus, euh, un peu plus axée sur, euh, sur le sujet de ce soir, notre dernière hackathon, euh, fin janvier. Euh, qui était axé sur l'intelligence artificielle au service de l'accessibilité bancaire et du numérique, qui sont deux choses très très proches aujourd'hui, puisque comme l'a dit Renaud tout à l'heure, euh, bientôt... 85% des interactions se feront uniquement par le digital. Donc euh, ce, ce, ce point, il est, il, est, il est vital chez nous. Et la première fois que j'ai discuté avec, euh, avec Jérôme, et il vous l'a montré par ce, par ce brillant exposé, eh ben, on s'est trouvé des points communs qui sont les points autour de cette éthique, autour de cette citoyenneté, autour de comment on aborde ces problèmes avec nos collaborateurs et avec nos clients. Et quand il m'a dit qu'un de ses rêves, ce serait que dans les villages un peu désertifiés, il y ait un robot un jour qui vienne tenir compagnie aux personnes. Je trouvais ça vraiment magnifique et que ça ressemblait beaucoup aux tâches des bureaux de poste bien souvent. Donc, euh, aujourd'hui, bah, tu, tu, tu le dis, Laurent, on a, on a énormément d'automates, 22 000 automates, hein, des automates de type différents. Il y a bien sûr pas mal d'automates bancaires, mais il y a des automates relais-colis, des automates mixtes. On a 18 000 points de vente, ce qui n'est pas rien. Ces mêmes points de vente sont très variés. On a des, euh, des carrés pro, on a des maisons de service au public, on a des bureaux classiques, on a des bureaux experts, euh, donc une multiplicité très forte. Et on est sur un réseau physique qui est à dominante bancaire, mais qui est multi-service. Donc on apporte, vous le savez, du relais, du, du courrier colis. De, de aussi ce qu'on peut ce qui est de, de la personne, de, de, la, de la téléphonie mobile, beaucoup de services et autour de ces services et bien évidemment les parcours clients ne sont pas simples. Et même ce qui peut paraître simple à chacun d'entre nous, utiliser un automate pour affranchir une lettre, ben ça n'est pas simple pour tout le monde. Et c'est pour ça que euh, on a commencé à travailler sur ces sujets euh, sur ces sujets avec, avec Jérôme et avec Spoon. Et la première, la première chose qu'on a fait, bien sûr, c'est d'en discuter, de voir comment on allait le faire. Euh, ensuite, euh, il s'est invité, euh, enfin en tout cas son robot et, et lui-même en, en vidéo, à nos, euh, nos plénières de septembre de la DSI et du Pôle Solution. Et puis, il a été présenté au métier. Donc, on a, on a enclenché cette relation et récemment, il a été participatif dans le hackathon où il a pu... Euh, Interagir de manière très très amusante avec nos dirigeants et il a remis le couvert euh, la semaine dernière lors de notre plénière bancaire avec le directoire de la banque sur scène, donc des interactions en direct euh, et ça s'est fini par une interaction euh, Assez, assez mémorable avec Philippe Val qui est, qui est le directeur général de La Poste et cette interaction, au bout de cette interaction Philippe Val a dit on a besoin de vous, il va y avoir des Spoonies partout et donc effectivement ça a créé un grand enthousiasme que nous allons maintenant concrétiser parce qu'il faut concrétiser cette chose là et nous allons donc commencer par mettre un premier robot dans un bureau probablement au bureau d'Orly donc le challenge pour Spoon ça va être la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale multilingue, puisqu'on est dans un environnement international. Ceci étant, il faut bien prendre conscience que dans nos bureaux en zone périurbaine, par exemple, on a besoin de cette fonctionnalité qui est essentielle au contact et à la confiance qu'on peut créer. Merci. Alors, tu, tu parles d'enthousiasme. De, J'ai compris qu'il y a une dynamique assez sympathique qui s'est lancée. Euh, tu parles d'environnement. On est dans la banque. On est aussi dans un environnement qui est réglementée Donc on va parler de la CNIL, de la RGPD. Euh, Est-ce qu'il y a aussi euh, un enthousiasme euh, par rapport à ces réglementations De notre point de vue, ou d'un point d'un certain point de vue, on pourrait dire on n'est pas certain que ce soit toujours euh, des réglementations qui ne soient pas contraignantes par rapport à ce, ce développement de l'intelligence artificielle dans la banque. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que, est que vraiment euh, c'est un frein aujourd'hui où est-ce que finalement, ce champ de contraintes va permettre de ne pas faire n'importe quoi et, euh, et d'avoir un développement de l'intelligence artificielle qui soit à la fois maîtrisé et peut-être un peu rassurant Alors ça, ça c'est ta question qui fâche ou il y en a une autre J'en ai une autre juste après. <rire> Donc, bon, bah, comme, euh, comme tout un chacun dans, dans, dans le monde bancaire, on n'est pas spécialement des aficionados de la réglementation. Hein, euh, c'est clair que c'est quelque chose qui... Euh, nous est imposé bien souvent de manière très très dure, très autocratique. Et c'est parfois très difficile à traiter parce qu'il faut aussi que la banque vive, qu'elle se digitalise, qu'elle se développe. Et donc, ça, ça n'est pas, pas toujours facile. Par contre, à la défense des régulateurs, je pense que les régulateurs, ces derniers temps, ont bien changé et ont bien changé d'approche dans leur mode et dans leur façon de communiquer le sens. Tu parles de la RGPD, il y a également la DSP2 qui est la première porte vers l'open banking, avec un open banking sécurisé, qui va offrir plus d'espace également aux fintech, parce qu'aujourd'hui, les fintech, au bout d'un moment, elles se font racheter par les banques, et, euh, et elles ne grandissent pas forcément toujours derrière, donc ce n'est pas simple pour elles. Euh, et la RGPD, là, on touche à quelque chose de très très sensible, c'est la protection de la donnée personnelle. La protection de la donnée personnelle, eh ben, pour moi, c'est un enjeu fantastique, et absolument euh, qu'on qu qu ne peut pas ignorer. Euh, vous avez tous sûrement été émus quand vous avez commencé à voir des adolescents qui étaient allés jusqu'au suicide euh, lors de diffusion de leurs données sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui est un fondamental, que tout le monde devra adresser, même ceux qui ne l'adressent pas actuellement, et donc que la RGPD c'est une chance et c'est une valeur. Et d'ailleurs cette question que tu as posée, elle a été posée au CES, à Las Vegas, lors d'une Super Session. Alors, une Super Session, c'est le mot chic pour, pour table ronde, euh, à Pascal Cagny par, euh, par un, un journaliste du Times. Pascal Cagny a répondu euh, très simplement, euh, bah, écoutez, euh, vous aussi, vous avez des, euh, des réglementations. Vous avez Sarban Oxley, vous avez le Patriot Act, vous avez IFRS, et pourtant, ça ne vous empêche pas de développer. Pourquoi on n'y arriverait pas nous est on plus bête que vous C'est la question. Eh bien, je pense que vraiment non, et notre présence au CES, mais notre présence d'une manière générale, de la France, de l'Europe, font qu'on est très fort. On est un petit peu dispersé, on est un petit peu le pays émergent de l'intelligence artificielle, mais on est quand même très très présent. Et euh, il va falloir qu'on prenne ça à bras-le-corps et qu'on change de dimension qu'on change de dimension, euh, aussi dans notre relation par rapport au, au GAFA, je ne mets pas le M volontairement parce que <rire> je sais que ça te blesse, donc euh, au GAFA, au BATX, où, où euh, on ne doit plus être des simples fournisseurs de cerveaux et acheteurs de logiciels, hein, il faut qu'on change ça, et j'en appelle aux étudiants des mines, hein, participer à ce mouvement, euh, donc militants. C'est très important, à la banque postale, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là euh, sur ce sujet-là, on travaille euh, essentiellement sur, euh, avec un, quelque chose qui s'appelle le Hub Francia, où on est membre fondateur et où on veut euh, activer un peu cet usage dans la banque sur un mode partage, sur un mode léger. Euh, donc c'est un, un, un point euh, très important pour nous. Pour en revenir juste à un sujet euh, qui, dont on a parlé tout à l'heure, les chatbots donc euh, les agents conversationnels. Les expériences, l'expérience malheureuse que tu cites, il y en a eu d'autres. Hein. Et euh, les pionniers de, des chatbots dans le monde de la finance, ils souffrent énormément. On voit comment ils sont traités sur les réseaux sociaux. Hein. Le chatbot du pauvre, euh, la FAQ de ma maman, voilà, etc. Donc on est vraiment sur des choses qui, euh, qui blessent et qui nuisent à l'image de gens qui essayent de faire les choses. Ce que je crois c'est que pour le coup, vous, euh, Microsoft, Facebook, avec vos capacités de messaging, vous avez un, un potentiel important de développement de ces chatbots. Et d'ailleurs, les, euh, les, les nouvelles fintechs qui sont la quatrième génération de banques, après les néobanques, comme Fin.ai ou Bruno, vont utiliser ces systèmes de messaging. Pourquoi certains se sont plantés Ils se sont plantés parce que le chat ça ne s'improvise pas non plus. Ça ne s'improvise pas parce qu'il vaut mieux avoir fait le métier du chat, déjà, en interaction humaine. Il faut avoir ces données. Et c'est tout, tout le, le secret aujourd'hui de, ce, de ces bons technologiques de l'intelligence artificielle et du big data c'est d'avoir cette donnée. Alors, tu parlais de questions qui fâchent il m'en reste une. Euh, J'ai compris avec qui vous travaillez. Euh, J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'ambition, justement. Et va jusqu'où cette ambition Si on, je vais pas dire si on caricature, mais si on grossit un peu le trait et qu'on regarde le, le secteur de la banque, on a une banque qui communique beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, qui est Orange, Orange Bank, qui est en train de se lancer, qui se veut une banque effectivement très tournée sur le, on ne va pas dire sur le tout IA, mais sur le très IA. Et puis on a d'autres banques, je pense par exemple au Crédit du Nord. Où là, euh, effectivement, on est très centré sur l'humain. Et là, c'est euh, chez nous, pas d'intelligence artificielle. C'est quoi le projet pour le, la banque postale Où est-ce qu'on met le curseur Où est-ce qu'on met l'ambition Attention, je connais des gens très bien qui viennent du Crédit du Nord. Moi aussi. <rire> non, je dirais que euh, sur, sur ces banques qui sont qui sont des néo banques. On va dire qu'on a eu on a nos banques classiques, on a les banques qui sont devenues digitales, type Boursorama, les banques qui sont qu'on appelle néobanques, les banques mobiles, comme Orange, Fidor et d'autres. Donc ces néo banques, elles arrivent aujourd'hui sur le marché avec un système d'information relativement neuf. Donc nativement, elles ont ces technologies. Elles ont ces technologies, elles vont les utiliser plus fort. Le problème de ces banques, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles n'ont pas, aujourd'hui, la donnée. Et qu'il faut qu'elles créent des partenariats, qu'elles aient plus de clients pour avoir cette donnée et l'exploiter et être efficace dans l'usage de ces, de ces, de ces choses-là. L'autre point qui est important dans l'usage de l'intelligence artificielle, c'est que dans la banque, il y a une fonction régalienne qui est fondamentale, qui sécurise toute la banque, c'est le contrôle. Donc la fonction de contrôle, c'est quelque chose qui s'adresse dans tous les domaines de la banque, y compris dans le système d'information. Et on l'adresse comment On l'adresse en général en mettant des pistes d'audit qu'on exploite. Ben Aujourd'hui, mettre une piste d'audit sur un système de deep learning, c'est faisable. Par contre, l'exploiter, je pense que c'est un peu compliqué. Même j'oublie. Et donc, de, de la seule idée raisonnable qui est de se dire, ben, si j'ai une fonction vitale qui est Créée en intelligence artificielle, ben, je pourrais la faire contrôler que par l'intelligence artificielle. Bon, cette blague mise à part, toutes les autres banques, les banques historiques, euh, Brick and Mortars... Bon, la banque postale n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Hein, elle n'a que 11 ans. Donc c'est une, encore une, une banque jeune, même si elle est, elle est maintenant 19e banque européenne. Donc on est très fiers de ça. Euh, ben, la banque postale, euh, elle, travaille sur plusieurs sujets. Le premier sujet sur lequel elle a travaillé, c'est la fraude. Donc on a un moteur d'intelligence artificielle qui nous permet de détecter assez bien la fraude, on est plutôt assez bon dans ce sujet-là. Maintenant on veut aller un cran plus loin, euh, on a entre, euh, entre 10 et 20 millions d'opérations par jour, euh, il faut pouvoir traiter les choses en temps réel et on s'est donné un objectif, c'est de traiter ces flux avec un temps de réponse de, de moins de 50 millisecondes. Donc là on va sur des technologies plus dernier cri, du data flow, des choses comme ça, qui vont nous permettre d'aller encore plus vite sur ces sujets-là. L'autre point euh, sur lequel on travaille, bien sûr, euh, c'est euh, le scoring, le scoring risque. Donc aujourd'hui, on en est plutôt au balbutiement, on n'a pas encore beaucoup avancé sur ce truc-là, mais c'est quelque chose qui, qui est très important, le scoring risque ou le scoring de l'appétence du client, c'est quelque chose qui est, qui est important. On veut aussi utiliser cette intelligence artificielle pour aider le citoyen, pour l'aider, pour l'avertir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y, y a des, des personnes qui gagnent raisonnablement leur vie et qui arrivent tout le temps à être dans le rouge, faute d'éducation, de, de, de, de comprendre comment on gère un budget, donc on veut les aider aussi au travers de ça. Donc ça, c'est une autre piste qu'on est en train d'explorer très très fort. Euh, il y a l'accessibilité dont on parlait, la préparation des entretiens clients sont faits sur la base d'un moteur de règles, bon, c'est un peu le basique de l'intelligence artificielle, et puis nous allons, dans, au niveau des contacts téléphoniques, travailler assez fort justement sur la reconnaissance vocale, sur la reconnaissance sémantique, et là nous devrions avoir quelque chose d'ici la fin de l'année. L'autre et le dernier sujet qui moi me passionne en tant que responsable du système d'information, c'est la qualité de service et la prédictibilité du comportement du système d'information. Parce que euh, ça peut paraître abscon à ceux qui ne font pas de système d'information, mais aujourd'hui, on ne sait pas atteindre facilement une bonne qualité de service. C'est un vrai travail, c'est très compliqué. Et sur un système d'information qui se transforme, qui bouge, qui interagit avec l'extérieur, ben la... la, la la complexité est énorme et on compte sur l'intelligence artificielle pour être prédictif sur le comportement de ce système et agir avant que les pannes n'arrivent ou avant que le système soit ralenti et qu'il y ait des impacts pour, pour les clients. Et ça, ben on, le fait, on le fait avec, avec Philippe, là, au sein de nos équipes. Merci. Je vois bien maintenant toutes les, toutes les pistes de la banque postale. J'ai compris la, la présentation de, de Spoon. Moi, j'ai envie de me tourner vers Renaud, euh, surtout dans son rôle un peu d'observateur de, de tout ça. Est-ce que il euh, y, y a toutes les pistes que vient de nous décrire Philippe pour la Banque Postale euh, J'en ai donné d'autres euh, tout à l'heure. On a vu Spoon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, encore, Renaud qu qu Quelles autres approches on trouve dans la Banque sur l'intelligence artificielle Et dans ces autres approches, quelles sont celles qui semblent prometteuses je pense que c'est... Alors moi, on a, on a fait une map hein, chez, chez Microsoft de savoir où, on, dans quels produits on situe l'intelligence artificielle. Et on se rend compte qu'on en a un peu partout. Assez bizarrement, c'est-à-dire qu'on en a dans à peu près tous les produits Microsoft, petit à petit, on, on, on y met quelques petites touches, quelques petits modèles de deep learning qui, qui, qui arrivent et qui finalement euh, améliorent un peu la solution. Et euh, effectivement, le, le, si on fait un parallèle avec l'univers bancaire aujourd'hui, euh, on va retrouver dans les différents métiers euh, cette petite touche qui va arriver, donc il y a par exemple un exemple sur, le, sur la partie conformité sur le KYC aujourd'hui où je peux commencer à lier avec des, des technologies de graphes et de l'intelligence artificielle, à lier différents éléments pour savoir euh, entre telle transaction et telle personne d'où vient l'entreprise de faire tout cet euh, effort de matching pour comprendre qui j'ai en face de moi donc finalement pour une fonction qui est finalement peu, peu, peu finalement, euh, utilisatrice de la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, qui est la conformité, aujourd'hui, il commence à se tourner vers ces, ces, nouvelles, ces nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Je vais y retrouver dans les salles de marché. Aujourd'hui, on travaille sur des scénarios où, en disant, voilà, un trader va passer d'opérations par la voie, les validera ensuite, manuellement, parce qu'on va, on va s'arrêter là quand même, mais j'envisage je, je, aussi donc, des, des, petits, des petits services cognitifs, à chaque fois, qui vont populer les différents, systèmes, les différents éléments du système d'information, qui visent à la fois à simplifier les, les processus, donc soit l'automatisation, soit la simplification, et à finalement rendre plus, euh, plus au service de ces utilitaires le système d'information. Donc c'est vraiment tout, toute cette petite brique-là, on va, retrouver, on va le retrouver dans la, banque, dans, la, dans la banque de détails avec tous les systèmes d'interaction, que ce soit sur les, sur les différents portails ou les sites internet ou les applications mobiles avec les, les chatbots. Euh, on va retrouver aussi derrière les, tous les systèmes de scoring où aujourd'hui euh, j'essaie de limiter le maximum les paramètres pour calculer un score de façon à avoir une prédictibilité potentiellement beaucoup plus forte par rapport à un profiling. Et aujourd'hui, euh, aux États-Unis, on va trouver par exemple, ils veulent, ils, ils sont même plus en train de se dire, il faut que je puisse souscrire un prêt en trois clics, il faut que je puisse, à partir du moment où je veux un prêt, que éventuellement ma banque anticipe le fait que de me proposer un prêt et de savoir que je suis solvable. Donc euh, voilà, je pousse l'exercice un peu plus loin, euh, dans la réalité, c'est déjà le cas. En fait, le, le, on ne sait pas, mais Amazon, aujourd'hui, l'année dernière, a, clôturé, a, clôturé, a, a franchi le, le, le bar du milliard, du milliard de prêts aux TPE-PME. Et, et Amazon, n'est pas aujourd'hui, ne, ne propose pas officiellement des prêts. Ils sont proactifs vis-à-vis -vis de, vis -vis de le, des TPE-PME qui sont sur leur marketplace et, et ils proposent eux-mêmes du financement. Donc voilà, il y a des, des types d'approches qui font que tous les métiers sont en train de se transformer. On trouve ça dans la banque et dans l'assurance. Peut-être mon, mon, mon principal regret, c'est qu'aujourd'hui l'assurance avance assez vite. Il y a une concurrence forte. Euh, la banque avance un peu un peu moins vite, même si je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des vraies compétences au sein de la banque. De par l'historique, il y a beaucoup de data scientists dans les banques. Euh, il y a une vraie compétence qui a été souvent mise au service des risques ou, euh, ou la, la gestion active passif par exemple, et qu'aujourd'hui, qui commence à se tourner un petit peu sur les modèles d'intelligence artificielle et qui doit finalement enrichir euh, avec, euh, avec effectivement le support de la DSI. On voit, on, en, on parlait tout à l'heure de, de la réglementation. Effectivement, quand on parle de la France, on parle vite de la réglementation. On voit que on parle beaucoup d'Amazon, des États-Unis... Moi, J'ai une autre question pour vous, Renaud, c'est le marché français dans tout ça. Est-ce qu'au-delà de la réglementation, pour le coup, on a une spécificité française euh, qui fait qu'on ne va pas évoluer comme les autres, qu'on va avoir quelques tendances qui nous seront un peu particulières Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui de, de ça Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage, entre guillemets, français, et je pense que dans une société comme Microsoft, c'est assez important. Euh, il y a des, des très gros acteurs, que ce soit sur, les, sur côté banque ou côté assurance. Euh, et la force de ces acteurs aujourd'hui euh, leur donne une puissance aujourd'hui pour se transformer et pour changer, euh, qui ne euh, laisse pas indifférent finalement l'ensemble de, de, de l'écosystème. Ce que cherche par exemple un Microsoft, mais ce que vont chercher aussi les Gafa, euh, mais en particulier Microsoft, c'est de se dire voilà comment on peut travailler en partenariat avec ces grands acteurs français qui finalement peinent à se, peinent à se transformer parfois, mais qui ont euh, les compétences, le marché, euh, le, le, la, la connaissance de leur métier. Aujourd'hui, dans une banque, euh, la plupart des, des, des, des, des grands banquiers et des, ou des, des traders, vous, vous, vous allez trouver euh, des compétences et des connaissances. Sur toutes, dans les, toutes les salles de marché, vous avez un Français qui fait du trading en général. Donc c'est vraiment ce, ce, cette, euh, cette spécificité française euh, qui, est, qui est souvent recherchée et qui finalement, si elle est bien, elle est bien travaillée, bien mise en avant, crée, crée, va nous créer des assets assez uniques. Un point qui est aussi important, et je pense qu'on a ces assets aujourd'hui, c'est comment, finalement, je les industrialise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai ces compétences individuelles et comment je les mets en musique pour que, finalement, l'ensemble de ces acteurs euh, travaillent de manière collaborative en, en interne et puissent, final, et, et puissent offrir ces, ces nouveaux produits, ces nouveaux services. Et ça, je pense que c'est un des challenges, mais qui est aussi une des forces euh, aujourd'hui en France. Merci. On a vu, puisqu'on parle de challenge, on parle d'interaction, on a vu euh, tout à l'heure avec, euh, avec Jérôme que euh, bah, l'interaction, c'est au cœur de, du projet de Spoon. Euh, on a vu aussi, donc Philippe nous a parlé de vos, de vos peut-être et j'espère projets en, en commun et de ce souhait de remettre l'interaction au cœur des, des agences et du réseau. Euh, moi j'ai un peu la même question, on a vu... Par ailleurs, enfin moi j'ai vu récemment sur internet des, des photos de, de bureaux euh, d'agence au Japon où on a des murs d'automates. Ça va être quoi un peu euh, dans la banque l'évolution de cette interaction à travers l'intelligence artificielle entre euh, les hommes, les femmes, les robots Comment ça va se passer un peu dans l'univers de la banque, dans, dans l'univers d'un réseau de distribution et d'agence, que ce soit euh, la banque et On peut peut-être parler un peu de l'assurance aussi <coughs> Alors, tout à je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, effectivement, on, va, on déploie des robots dans des, euh, dans des agences, dans des, euh, dans des univers qui sont, en fin de compte, assez locaux. C'est-à-dire un bureau de poste. Parfois, on a juste le bureau de poste qui nous relie au reste du monde dans certains petits villages. C'est de quoi je parle euh, dans mon village de campagne. Et, euh, et c est, c est, cet endroit... Euh, peut devenir un, un lieu d'échange social Nous, on parle souvent de réseau social local. C'est-à-dire, dans quelle mesure cet automate devenu un peu plus intelligent serait capable de nous apporter des fonctions d'interaction entre nous c'est-à-dire de nous rappeler une nouvelle d'un tel, de, de provoquer une situation qui n'aurait pas pu exister autre, autrement, tout en prenant vraiment en compte cette, cette dimension sociale, mais pas nécessairement globalisée, mais à l'échelle d'un réseau très très très proche. Et, et pour également rebondir sur la, la question de la CNIL, on sent bien que ça aussi c'est lié... C que, que mes informations partent dans le monde entier et soient globalisées vraiment à la, à la totalité de la planète, ça me pose un problème. Mais si c'est à mes quelques voisins que j'aime bien, si c'est euh, à mes quelques collègues, eh bien peut-être pas toutes mes informations, mais certaines d'entre elles, je vais vouloir euh, assez facilement les partager. Donc il y a bien un problème d'échelle. Le problème qu'on a jusqu'à présent, c'est que les GAFAM euh, ont... Euh, J'assume. Hein. Les, les, les GAFAM ont vraiment pris le pli le plus rapide de la croissance la plus immédiate, c'est-à-dire de, de partager autant que possible toutes ces informations sur le, la totalité du monde. Maintenant, il y a un problème de relocalisation -re de, de cette information parce qu'elle qu a du sens juste parce qu'on est là dans cette école des mines. Et que, et que du coup, que ce soit dans l'école des mines ou dans les bureaux de poste, eh bien cette, cette information va pouvoir circuler à un réseau, dans, un, dans un réseau local. Et si on si on ressemble sur spoon là dedans euh, ça va être quoi le positionnement de, de spoon là dedans quand moi je vous entends j'ai l'impression que finalement spoon va se positionner avec ses, ses créatures c'est comme ça qu'on les appelle euh, vous êtes un peu à la convergence à la fois de l'intelligence artificielle de la mobilité et du service c'est ça le c'est ça le positionnement de spoon euh, le, le, le grand positionnement de Spoon, c'est de dire qu'on va avoir besoin d'une interface qui a ces caractéristiques-là. Caractéristiques on en a besoin dès maintenant pour euh, comprendre les, les assistants euh, digitaux, mais on en aura besoin demain quand les robots seront capables de déplacement et de saisie et de manipulation. On aura besoin de cette interface-là qui prend en compte euh, la dimension éthique qu'on a mentionnée tout à l'heure et la dimension sociale. Et maintenant, cette interface elle va euh, être le, le pont vers un certain nombre de compétences de, euh, de services digitaux. Euh, de services de, de la poste, que les opérateurs pourront intégrer dans leur schéma d'interaction sociale. C'est l'idée. Merci. Philippe, moi j'ai envie qu'on qu parle un peu d'une vision, euh, la vision du consultant de tout ça. Euh, ça va être quoi les défis de la transformation de notre point de vue, du point de vue du consultant en management Ça va être quoi les grands défis dans la banque avec ce que vient de dire Jérôme, tout ce qui va nous arriver avec Spoon, avec les robots et avec l'intelligence artificielle. On a vu le, le, les pistes sur la banque postale sur lesquelles allait travailler Philippe. C'est quoi un peu notre point de vue là-dessus euh, Alors déjà, pour donner le point de vue du consultant, je ne vais pas te donner ma montre. Euh, on va essayer de terminer assez vite. <rire> le, euh, pour nous... Le point de vue, en tout cas, un des points essentiels qui va y avoir, et un des défis essentiels qui va y avoir autour de, de l'arrivée de ces intelligences artificielles, autour de, de tous les outils formidables que nous fournissent euh, des sociétés euh, comme Microsoft et, euh, et tous ses compères, euh, bah, c'est celui de l'apprentissage. Euh, C'est-à-dire que la, la problématique, c'est que bah, tous ces robots, toutes ces intelligences artificielles, il faut leur apprendre quelque chose. Et l'apprentissage, il se fait en deux temps. Il y a d'une part à prendre, à faire quelque chose et puis d'autre part la deuxième étape euh, et on est dans un lieu formidable, on est euh, ici dans une des, des meilleures écoles pour former euh, les esprits, il euh, y a la deuxième étape qui est l'entraînement pour pouvoir faire ces choses de façon fluide et pour qu'elles soient naturelles et utiliser euh, comme le disait euh, Philippe toutes ces données pour faire que demain eh ben, toutes les intelligences artificielles qu'on va utiliser elles soient agréables à utiliser et, euh, et, et faciles. Et ça, c'est tout notre défi aujourd'hui et demain pour, pour l'ensemble des, des consultants de la, qui travaillent sur ces, ces problématiques-là. C'est vraiment comment apprendre plus vite aux robots. Merci Philippe. J'ai une dernière question que j'ai oublié de poser à, à Jérôme. Pourquoi Spoon Je crois qu'il n'y a plus qu'une minute là, si vous voulez vraiment que j'en parle. Alors, <rire> en, quelques, en quelques mots, <rire> et avant hum, qu'on passe aux y questions. Il y a des milliers de raisons. Peut-être l'une de celles qui me plaît le plus, c'est le spoon, donc la petite cuillère, c'est le, le premier outil qui a été créé par l'homme, c'est le premier outil utilisé par l'homme aussi, un enfant, et, et il, est, il existe partout, dans toutes les cultures, quel que soit l'âge de la personne, enfin, il, est, il est très universel, et en même temps il assume complètement son, cette, cette dimension machine, que c'est pas, pas Apple <rire> où on parle d'un fruit, là c'est spoon, c'est un outil euh, très simple. Voilà. Bon, bon, je pense que c'était une question qu'on avait tous. Alors, on parle de premier outil, Juste, je crois qu'on a terminé nos... nos enfin, moi j'ai terminé ma liste de questions, je vous remercie.